Bonjour chers followers, bonjour chers entrepreneurs, bienvenue dans les Rambas de l'entrepreneur, notre émission dans laquelle on a l'habitude de parler des petits coups durs, des problèmes que rencontre l'entrepreneur au quotidien et à la suite desquels on tire des leçons, ne pas que cela vous arrive. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jour où je me suis mis dans un Rambas, c'est-à-dire que j'ai dépensé au point de ne plus pouvoir rentrer, mais vraiment inutilement au point de ne plus avoir l'argent du taxi rentrer à la maison. Alors, de quoi s'agit-il C'est un, un déjeuner d'affaires, donc euh, un partenaire d'affaires et son, son assistante, son DG et sa, sa DG. Lui, il est PDG, sa DG adjoint, tout ça, et puis tout son staff. Ils m'ont invité à un déjeuner d'affaires. Donc, ils voulaient que je leur parle de... Euh, ils voulaient faire une affaire avec moi. Donc, c'est eux qui m'ont invité. Donc, ils ont choisi même le restaurant. Un célèbre restaurant vietnamien à Bijan, dans la commune de Cocody. Et puis bon, je suis parti. Donc le gars est venu avec tout son staff et tout ça. Voilà, et puis bon, on a fini de déjeuner. Et quand on finit de déjeuner, tout le monde commande et tout ça. La facture vient et puis euh, la facture fait 98 000. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans ma tête, si c'est mon esprit de gentleman. Euh, voilà. J'ai dit non, j'ai payé la facture. J'ai payé la facture. 88 000 francs, j'ai payé la facture, j'avais 100 000 francs sur moi. Donc il me restait 2 000. Au lieu de m'arrêter à ça, non, le serveur, là, je lui donne les 2 000 francs comme pouvoir. Donc il me suis jazzé, il me suis joué les dangereux. Et c'est une habitude. Parce qu'en en fait, euh, pourquoi ça m'est arrivé Je n'avais jamais eu l'habitude qu'on paye mon plat de restaurant. J'ai toujours payé mes propre là, on ne m'a jamais invité et puis je ne sors pas mon argent. C'est-à-dire qu'au minimum, je fais moitié moitié tarif. C'est-à-dire que moi-même, je paye. Mais ça ne m'était pas arrivé. Mais là, j'étais plus salarié et j'étais dans le cadre d'un déjeuner d'affaires. Donc, voici la grosse leçon à tirer. Quand vous êtes dans un déjeuner d'affaires, il n'y a pas affaire de gentleman, il n'y a pas affaire de séduction, il n'y a pas affaire de culture. Non, j'ai payé boisson pour la personne. Non, non, non, non, non, non ça c'est au village. Il y a ce genre de trucs-là. Quand vous êtes dans un déjeuner d'affaires, soyez dans l'esprit du déjeuner d'affaires. Ne payez rien, surtout quand la personne vous a... Ne payez rien d'inutile en fait. Ne faites rien par émotion. Faites tout par calcul. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends putain de mes patrons, à l'époque, j'étais choqué par leur puissance financière. Et puis, quand on arrivait dans les restaurants et autres, ils étaient pingles, Ils attendaient des reçus. Quand on partait manger dans des restaurants, ils attendaient des reçus pour se faire rembourser par la boîte. Quand on les pourbois ils ne donnaient aucun pourbois. Les jossets de Nama, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, les jossets de Nama, ce sont les gens, qui, les petits vigiles, les enfants de la rue, qui suivaient nos véhicules quand on arrive dans des restaurants et tout ça. Mais quand on sort même une pièce, ils ne donnent pas. Bon, nous, on là-bas, moi j'ai l'habitude de donner des billets à ces jeunes-là, mais le, le, le boss, là, il ne donne rien, même 100 francs. Pourtant, on vient de dépenser un million dans le restaurant. Mais un million, là, il a attendu le reçu, il n'a pas donné de pouvoir, il n'a pas donné les petits jetons, comme on dit, là, les gays au petit Joseph de Nama. Parce qu'ils sont dans l'esprit des affaires. Quand vous êtes en, en, en famille et autres, lâchez-vous. Mais quand vous êtes dans l'esprit des affaires, il faut demeurer pragmatique. C'est la leçon hein, de ce rambat-là. Et donc après, moi-même, j'étais coincé, sans rien, quelqu'un qui est sorti avec 100 000 francs, qu'on a invité à un déjeuner d'affaires, il repart sans rien en train de chercher est-ce que quelqu'un a la monnaie à la maison ou que je fasse arriver, payer, arriver, payer, c'est quand tu prends un taxi et puis c'est quand tu arrives sur le lieu de destination, tu descends pour aller chercher l'argent à l'intérieur pour venir payer ton taxi. Voilà, j'étais obligé de faire ça. Donc voilà un rambat, mais qui est bête, mais qui est lié au fait que je n'ai pas pu faire la transition entre le monde civil et le monde des affaires. Toutes vos valeurs du monde civil, ça s'arrête, si c'est une go. Qui vous a invité à un déjeuner d'affaires, elle paye sa facture. Il n'y a pas à faire de dire, non, je paye la facture. Ça, c'est quand il y a un mode drag. Mais mode d'affaires c'est donnant, donnant. Tout est dans le pragmatisme. Voilà, donc euh, passez une bonne journée. C'était le remba d'aujourd'hui. Bye bye.